dans l'histoire de la musique française. C'est une musique qui est aujourd'hui au sommet des ventes. 40 ans après ses débuts, le rap affiche des chiffres insolents. On parle d'un marché totalement dominé par le rap. Si t'es rappeur maintenant, c'est le moment de croquer. Un exploit. Dans cette gloire a longtemps semblé inimaginable. Alors, Qu'est-ce qui a permis un tel retournement de situation Il y a toute une survisibilité sur la base d'un malentendu. Ils ont toujours trouvé des moyens alternatifs pour faire parler d'eux. Des États-Unis à la France, comment le rap est-il passé d'un genre de niche à une machine à cash Imaginez qu'on est à New-York, dans les années 90. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Cette histoire commence donc au début des années 90, aux États-Unis. Ça fait déjà plus de 10 ans que le rap est né ici, dans les communautés noires du Bronx. Mais c'est un genre qui a encore du mal à percer. Son plus gros succès jusque-là, c'est ça. Deadly, un mélange de graffiti bâclé et de Michael Vendetta en joking. Mais à un moment donné, tout bascule. Et ce moment, c'est l'année 1991. 1991, était un point vrai inflexion, peut-être le point le plus important inflexion dans l'histoire de la musique pop. Ça ne vient pas de et ça change tout. L'année 1991 donc, et plus précisément, le mois de mai 1991. Aux États-Unis, l'époque n'est pas si différente d'aujourd'hui. Un riche héritier est président, on vient de faire la guerre pour du pétrole, et KFC réalise des miracles gastronomiques. La seule petite différence, c'est que quand on allume la radio, on entend surtout ce genre de choses. de la pop et du rock. D'ailleurs, en mai de cette année, 1991, le groupe le plus populaire du pays, oh c'est REM. Oui, j'ai coupé le son, parce que je déteste cette chanson. Bref, REM est numéro 1, il est au sommet des charts. Les charts, vous savez, ce sont les classements des ventes de CD et de passages en radio. Des chiffres compilés et publiés dans un magazine américain incontournable. Billboard. Le truc, c'est que quand je dis que c'est classement contre les ventes, c'est pas tout à fait vrai. They were essentially built on lies. Voilà Derek Thompson. Derek est américain et journaliste. Comme ça, on dirait mon petit cousin avec une chemise. Mais sachez quand même qu'il travaille pour un magazine réputé, anime un podcast, est régulièrement invité à la télé et a écrit ce gros livre sur les coulisses des succès populaires. Surtout, si je l'ai contacté, c'est parce que Derek est l'auteur d'un article, dans lequel il explique que pendant des décennies, les classements Billboard ont été faux. Pourquoi Eh bien, parce qu'il ne reposait pas du tout sur un décompte précis des ventes. Mais sur les déclarations de quelques magasins de disques et stations de radio. Et à votre avis, est-ce que ça, c'est une méthode fiable mm -mm, Non both of those groups had cause to lie. The record store owners would lie because if they ran out of a certain album, they had no reason to say that album was selling well. They would rather